Yo salut à tous on est à Avignon, l'événement c'est le Vélo Passion Avignon, il y a un dual trial, il y a un contest d'odeur, il y a une course de BMX Race, il y a du pump track, tout ça on va essayer de participer, on verra ce qu'on peut faire aujourd'hui. Première étape, le dual trial, les qualifications, donc on se prend sur la zone, le but c'est très simple, deux pilotes en même temps, le premier arrivé celui qui a gagné, donc, let's go des qualifications. 8 huitième de finale, je crois. Deux manches. 3 2 1. C'est chaud, on regarde le DURF Il y avait du BMX Race, mais je crois que c'est terminé en fait Bon, bon on va, on va regarde regarder ce qu'ils font bien, bien. Pas mal chaud. Il y a du level, hein Ils sont chauds, les mecs, hein Bon, changement de décor, j'ai pris le BMX Race. On est sur la piste de Pump Track. C'est le Pump Track Tour France. C'est le championnat de France de Pump Track. Il y a Chanel, qui est un pilote Kenny Racing, également, qui organise ce championnat. Donc, on va aller lui poser deux, trois questions. Yeah. Bon, ça va. Ah ouais, ça va Ça va, toi, la Ça va, ça va. Chanet, du coup, on est venu te poser deux, trois questions. Pour savoir ce championnat, en quoi ça consiste Si on veut s'inscrire, comment on fait Alors, en fait, toutes les infos, elles sont principalement sur la page Facebook PumTrack Tour France pour l'instant. Okay. Donc, on est une jeune association. Notre objectif, en fait, c'est d'organiser des événements qui sont principalement PumTrack. Okay. Et après, okay. d'essayer de faire de pérenniser cette finale qui a à Avignon, en fait, chaque année. Ok, Donc okay. on va tester la piste. Est-ce qu'on peut rouler avec les deux BMX, VTT, si on peut BMX, VTT, 29 pouces, 20 pouces. On est Tout vraiment couvert à tous. Un okay. casque, okay. l'assurance, le vélo et. C'est bien, franchement c'est un beau championnat Ceux qui ne connaissent pas Chané, ton palmarès quand même Champion des quoi, donc champion du monde en VTT 2018 Et puis après quelques petits trucs en BMX et puis un peu en VTT Ouais ouais ouais mais il y a du niveau Donc tout à l'heure je t'ai vu rouler, t'as mis combien le temps Le tour en 10.13 10.13, ok on fait un tour pour s'échauffer, je te suis Et après j'essaye on va dire 3 secondes en moins, ce serait bien Ouais, bon, ouais, le monde, monde, correct, correct, ouais ouais champion du monde c'est correct déjà. Je connais pas la piste moi j'ai jamais roulé. Bon bah vas-y on essaye ça en équipe. On est parti. mets la GoPro, je te suis. Allez, Allez on est parti. All right. Oh j'en ai déjà Ok, on va tenter un chrono du coup, on va voir combien il y a de secondes entre Chaney et moi. Normalement, il m'a dit qu'on n'a pas le droit à la chaîne, donc on faut partir pédaler en bas. Ouais. Faut pas le droit de pédaler. Let's go. 12-27 du coup. Pas dégueu, Chané il va nous dire ce que ça donne. <rire> sur, combien, sur Ok, 12-27, toi t'avais fait combien Moi j'ai fait 11-13 en meilleur tour. 10-13, pardon. 10-13 bah, Je suis en dessous des 3 secondes, j'avais dit euh, moins de 3 secondes, j'étais content <rire> <rire> bon, Paritas Faritas, c'est comme ça là. On va se régaler. Ça part sur un américain, bœuf, guacamole. Toi Pareil. Pareil, la base. Avec ça, il y a la finale du dual trial qui nous attend, mec. Hein. Enfin, surtout moi. <rire> toi, non. <rire> toi, faut que tu filmes. Vas-y On va aller checker à l'intérieur. Il y a un contest de BMX flat. Apparemment, il y a les meilleurs européens, peut-être mondiaux, je sais pas. On va aller checker ça. Vous savez, le BMX flat, c'est genre sur le plat, c'est tricks au sol. Il y a des Français. Ça vient de toute la planète, je crois. On va aller voir ça bien. C'est stylé, je trouve. T'aimes bien le plateau, quoi Tu connais Ouais, c'est lourd. Hein. Bon, De retour sur le dual trial, on est sur la demi-finale, on est plus que 4 après tant de titres. Là, il y a la première poule qui va attaquer et je suis juste après. Deux manches gagnantes pour la finale. En vrai, je suis le seul gars le final, avec le strip trial maintenant. Ça va être très compliqué, c'est plus lourd, là, plus dur. C'est Allez Un, un, parti un petit avantage pour l'Eto, mais ça reste quand même très sérieux. Un énorme transfert pour l'Eto. On fait déjà un demi-tour à bas au bout, ça glisse. Il ne faut pas vraiment combiner, ça un temps très physique, c'est technique. C'est par ce ça que a demi-finale, on pourrait demi-finale voir un petit break avant la finale, du coup ils nous ont convié pour une petite séance dédicace, normalement il y a plein de pilotes, on va aller voir ce qui se passe. Aurélien, Trial aussi. Euh, Aurélien Fontenoy, j'ai été trois fois champion du monde junior et trois fois vice-champion du monde senior. Et vous le retrouvez sur les réseaux sociaux parce qu'il a une petite chaîne YouTube avec 700 000 abonnés le garçon. C'est ça, YouTube, Instagram, tout ça quoi. Mmh. <rire> et tout ça, tout ça, ouais c'est une star des réseaux sociaux mais il est modeste. 700 000 abonnés. C'était cool franchement il y avait du monde. Maintenant c'est quoi Finale C'est la finale là que c'est quoi Tu gagnes en Vrai Ah ouais tu crois Non en vrai c'est compliqué ça va être vraiment compliqué. Il est, est compliqué de il est... ouf. Il est... Est... Ça aurait été un parcours genre très roulant, j'aurais été bien. Là ça va être compliqué. On verra. Hein. Ah ouais. Si je gagne tu me offres quoi en train de se terminer et après c'est la finale donc... Let's go. attention 3 2 1 top ça va très, très vite ça va très haut c'est très technique et surtout c'est très petite erreur de rien qui récupère il n'y a pas eu de vote par contre il y a eu le il faut pour s'échapper pour revenir Il manquait pas grand chose. Après, c'est le vélo. Ouais, en vrai, ce passage au bout là, je perds trop de temps avec ce vélo. Tu vois, ouais, vraiment, c'est vraiment ces cubes là parce que ouais. quand t'étais ici, ça roulait vraiment ouais. bien, tu vois. Ouais, c'est pas grave. Franchement, le format il est vraiment cool. J'espère qu'il y en aura d'autres. Dites-moi, ceux qui connaissent le trial, si vous préférez le format normal ou celui-là. C'est le second. Ça s'est joué donc en finale. Et c'est donc Aurélien Fontenoy. Trois fois vice-champion du monde, on disait spécialiste de son saut 700 000, abonnés sur sa page Youtube, deuxième de ce dual trial. Voilà, on peut les applaudir très fort, encore merci d'avoir joué le jeu, d'être venu sur cette grande première ici à Avignon Vélo Passion.